Cette fois-ci, on vous demande de programmer au Zobot pour que lorsqu'il arrive à une intersection rouge, sa lumière du dessus s'allume en rouge. Et lorsqu'il arrive à une intersection noire, sa lumière du dessus s'allume d'une couleur de votre choix. Donc encore une fois, on va utiliser le bloc « Suivre la ligne jusqu'à l'intersection » ou à la fin pour euh, débuter notre programme. On retourne dans nos blocs logiques. On pourrait prendre le même bloc au défi précédent. Donc si la couleur est rouge, on demandait que la lumière... Du dessus soit rouge, on n'avait pas demandé qu'elle s'éteigne, donc je laisse ça comme ça et on pourrait aussi demander si l'intersection est noire euh, on veut cette fois-là je vais dupliquer ce bloc qu'elle s'allume d'une autre couleur donc allons-y avec jaune je pourrais mettre tout ça dans une boucle et mon programme serait fonctionnel par contre, par souci d'efficience on pourrait remplacer ces deux blocs-ci par le bloc juste en dessous, le bloc qui suit donc je vais le déposer si la couleur de l'intersection, dans notre cas, là, est rouge, je pourrais lui dire ben, « viens définir la couleur supérieure du robot en rouge ». Et sinon, parce que dans notre cas, on n'a que deux couleurs, donc si ce n'est pas une intersection rouge, ce sera l'autre condition qui sera respectée, donc dans notre cas la ligne noire, on pourrait venir mettre cette condition-là ici. Donc, on retrouverait le même, euh, les mêmes commandes données à Ozobot, mais avec un moins grand nombre de blocs. Donc, on aurait suivre la ligne. Si l'intersection est rouge, on allume en rouge. Et sinon, donc s'il si est noir, elle s'allume de la couleur jaune. Donc voilà, ça nous permettra de faire un programme qui va faire en sorte que Zobot, lorsqu'il se promène sur différentes intersections, change de couleur.